ils, n ils perçoivent qu'ils n'ont pas confiance en eux cest à dire que j'avais eu accompagné enfin j'en ai accompagné aujourd'hui plusieurs mais là j'ai un exemple qui me vient en tête d'une sportive c'était dans un sport collectif en rugby et c'était intéressant de voir que tout l'extérieur lui disait que c'était quelqu'un de confiant, de quelqu'un mais toi tu es imbattable toi tu es fort alors que elle au fond elle disait, mais mains je suis pas comme ça en fait les autres me connaissent pas vraiment et s'ils savaient et donc cette confiance en soi déjà c'est important la première chose c'est souvent plutôt que d'aller sur un manque de confiance en soi, qui est un manque de connaissance de soi, comme disait Socrate à l'époque euh, Gnioni Sotone, euh, « Connais-toi toi-même ». Et c'est souvent la confiance en soi, un manque de connaissance de soi. Quand tu te connais parfaitement et tu sais qu'en toi, tu n'es qu'un potentiel d'action, c'est-à-dire que là, tout de suite, euh, tu peux être quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est intelligent, tu as tout ce choix-là à l'intérieur de toi, tu es d'accord, mais tu as à chaque fois le choix... De devenir qui tu as eu envie d'être à travers tes actions et le deuxième chose à prendre en compte si tu veux prendre confiance en toi en compétition c'est d'arrêter de t'identifier à ton résultat tu n'es pas ton résultat ça c'est vraiment à, à ancrer tu n'es pas ton résultat tu es bien plus que cela et quand tu vas être capable de dire ok à l'intérieur de moi j'ai tout mais maintenant c'est à moi de choisir qui j'ai envie de devenir à travers ce que je fais Eh bien tu vas pouvoir un te refocaliser sur le long terme sur te Mettre à plat, ok. Grâce au sport, grâce à l'entrepreneuriat, qui ai-je envie de devenir en tant qu'être humain? Et donc, à chaque compétition, quand tu auras certains choix à faire, de dire, ok, est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui le lâcheur ou est-ce que j'ai en, aujourd'hui envie d'être quelqu'un de déterminé? Mais tu as le choix. Mais le temps que tu développes quelqu'un de déterminé, eh bien tu développes pas quelqu'un qui est un lâcheur mais sans t'identifier à ce que tu as fait pourquoi parce que souvent le manque de confiance en soi c'est souvent la différence entre qui je rêve d'être ce que je fais et qui je crois être puisque je m'identifie à ce que je fais ok j'ai refait donc admettons prenons l'exemple de tu as envie d'être quelqu'un euh, de confiant et tu es là tu es à un match admettons de foot et tu veux être quelqu'un de confiant et à ce moment là t'oses pas faire la passe ou t'oses pas tirer parce que tu te dis mais les autres ils ont pensé quoi de moi et donc tu arrives tu arrives chez toi tu poses ton sac et tu te dis waouh mais je suis vraiment trop nul pourquoi parce que tu t'es identifié à ce que tu as fait et dès que tu fais ça boum tu manques de confiance en soi parce que tu as une perception de toi confiant et par rapport à ton action tu t'es perçu différemment et donc ça crée un décalage entre qui tu rêves d'être et qui tu crois être parce que tu t'identifies à ce que tu fais alors qu'en revanche si tu dis bats c'est quoi là j'aurais dû tirer en relation à qui j'avais envie de devenir mais je l'ai pas fait mais c'est ok je reste quelqu'un de confiant que ferait la confiance maintenant Bah il se mettrait un coup de pied aux fesses et puis la prochaine fois il essaierait du moins il ferait mieux il se dirigerait d'un millimètre de plus vers la confiance et quand tu fais ça quand tu as de à ton résultat t'identifie que sur qui tu as envie de devenir sur du long terme et de juste à chaque match progresser d'un millimètre en direction de qui tu as envie de venir, tu verras que les choses vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légères et ça va être beaucoup plus simple. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi